Bonjour à vous tous, euh, Laurent Richard, euh, de Albedo, enchanté, ravi de, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, on est là avec euh, Yasmin Zahar de Climate Interactive qui, euh, qui s'occupe des projets climat-énergie climat au sein de, de ce think tank américain qui développe donc des outils interactifs euh, depuis maintenant plusieurs années en collaboration avec euh, le, la MIT Sloan School of Management. Et donc, aujourd'hui, on, euh, on est très, très heureux de, de vous accueillir et de pouvoir vous présenter la version française de En-ROADS, de ce logiciel de simulation de, de politique climatique qui, a été, euh, qui est sorti euh, officiellement pour le grand public à Madrid euh, lors de la COP25. Euh, C'était donc il y, a, il y a deux ans maintenant, à peu près. Euh, qui, connaît, qui a connu de, des traductions, mais qui attendait toujours d'être traduite en français. Et donc, euh, on est très heureux de vous pouvoir euh, vous présenter ça après, euh, après de longs mois de traduction. Je voulais saluer ici euh, Arnaud Paquet, qui est, qui est parmi nous et qui a participé euh, aussi à la traduction de, du logiciel, qui est aussi euh, ambassadeur En-ROADS. Euh, je détaillerai ça peut-être un tout petit peu après, mais... Euh, les objets, les outils de Climate Interactive sont euh, libres d'accès, sont téléchargeables sur le site ou sont accessibles en ligne. Et ils sont vraiment là et développés pour être utiles au plus grand nombre, que ce soit pour les étudiants, pour euh, les décideurs politiques et économiques aussi. Et c'est vrai que tout ce travail de, qui a été fait permet de rendre accessible deux outils en particulier, donc c Roads qui a été le premier simulateur lancé par Climate Interactive et qui permet euh, à travers une régionalisation des émissions euh, de voir les impacts en termes d'élévation de la température à travers un modèle simplifié du climat, euh, simplifié, mais toujours cohérent et qui est en accord avec des modèles plus complexes euh, comme ceux qui sont utilisés par le GIEC. Et de développement, on a le ce qu'on va être euh, animé autour de cet outil et donc aussi le programme euh, de développement des ambassadeurs. Vous pouvez suivre un certain nombre de vidéos, il y a tout un programme en ligne euh, que vous pouvez suivre pour euh, acquérir ce statut-là et euh, en, monter en compétence pour l'animation de ces ateliers en utilisant ce logiciel. C'est un parcours qui n'est pas encore euh, traduit en français, il y a une version anglaise pour le moment ça fera l'objet d'une traduction qui arrivera qui arrivera plus tard, selon le temps disponible pour nous tous, puisque ça a été, ça a été pour nous un engagement sur notre temps libre pour permettre à la communauté francophone d'avoir cet outil-là. Euh, va, je vais commencer par une petite présentation un peu de Dan Rhodes, de, de son utilité, du système qu'il y a derrière. Et puis après, on, fera, on entrera dans une partie plus interactive où on attendra vos propositions d'action, de politique climatique qu'on pourra mettre en place dans Enroads, les intégrer dedans, et puis voir du coup les effets et détailler, un peu expliquer comme ça les dynamiques qu'il y a derrière ce logiciel. Arnaud, si tu veux à un moment intervenir, il ne faudra pas hésiter pour si tu as des éléments de, complémentaires. Et puis euh, et puis pour finir on aura un petit moment un petit temps aussi pour répondre à vos questions. Euh, Yasmine de toute façon prendra note de, de vos questions à travers le pendant la formation pendant l'intervention. donc n'hésitez pas à commencer d'ores et déjà à poser des questions si vous en avez. Je vais partager donc la présentation. Alors pour vous présenter EnRoads, vous avez, si vous allez sur le, sur le lien qui, vous, qui était donné dans les emails que vous avez dû recevoir, euh, vous avez donc cette présentation, cette, cette interface-là, où vous avez tout un tas de leviers qui sont accessibles euh, avec une disposition où vous avez d'un côté euh, un graphique qui ici vous donne les sources mondiales d'énergie primaire, mais on peut aussi changer tout ça, on le verra juste après, un autre graphique qui fait le lien avec les émissions nettes de gaz à effet de serre, qu'on peut changer en visualisant l'impact en termes de réchauffement, d'élévation du niveau de la mer, de pollution atmosphérique ou autre, et puis la température qui correspond. Et ce que vous voyez en dessous, c'est donc tous ces leviers auxquels on peut accéder. Et on a plusieurs secteurs, en particulier, bien évidemment, pour cette problématique-là, l'approvisionnement en énergie, et ensuite, on trouve des questions d'adaptation ou d'atténuation de, des émissions à travers le secteur du transport, celui du bâtiment et des industries, et euh, un autre cadre qui correspond à la croissance, que ce soit celle de la population, où on va aller dans des fourchettes basses ou hautes des modèles et des prévisions euh, données par l'ONU, ou alors sur la croissance économique, lorsqu'on va vers un développement, une croissance économique très forte, ou une décroissance qu'on peut ensuite détailler ou assimiler à une forme de, euh, comment dire, pas de décroissance forcément, mais en tout cas de, euh, ah je cherche mes mots, excusez-moi, euh, mais où on décide effectivement de consommer moins et de façon plus durable. Et puis, dernière partie, on a deux autres secteurs qui sont ceux-là un peu moins liés aux émissions de CO2, en particulier les émissions des terres et de l'industrie. On a une partie effectivement des émissions de CO2 liées à la déforestation et une autre euh, qu'on verra qui est très importante, qui est liée aux autres gaz à effet de serre, et en particulier le méthane. Et donc, on retrouve les émissions qui sont liées à l'agriculture, l'utilisation des sols et, euh, et des fuites. Et puis après, les autres gaz qui sont euh, les gaz fluorés. Ensuite, vous avez une partie sur l'élimination du carbone que soit par des biais, on va dire, naturels, et donc en particulier le boisement, et puis euh, ceux qui sont technologiques, et donc ce sont les différentes on va dire, technologies d'élimination du carbone qu'on peut retrouver et qui pourraient se développer dans le futur, en tout cas qu'on retrouve de toute façon présente euh, dans de nombreux scénarios du GIEC, et en particulier ceux qui devraient nous amener à une élévation de 1,5 degré. Tout ça fait l'objet d'un panneau de contrôle où là, vous retrouvez détaillé tous les éléments, comme je viens de les expliquer. Ce document-là, il est traduit en français, il est disponible aussi sur le site de Carmichael Interactive et il permet, lorsque vous animez des animations ou alors pour les participants, de se retrouver et de, de, de pouvoir choisir et de comprendre quels sont les leviers et ce à quoi ils correspondent. Donc pour vous dire que Enroad, c'est un outil de modélisation puissant et rapide euh, qui aide à comprendre un petit peu comment nous pouvons réussir la transition énergétique et limiter la crise climatique. Ça aide les décideurs à saisir quelles sont les politiques et les investissements qui ont le plus d'impact. Et puis, c'est un modèle à l'échelle mondiale avec lequel il est possible d'initier des discussions. Vous pouvez très bien, en tête à tête, avec euh, que ce soit un citoyen, un décideur, entamer une discussion sur ce logiciel-là, à partir de celui-là, ou alors pour des groupes de plus de 200 personnes. Comme on verra, il y a différents types d'interventions possibles. Mais en tout cas, c'est un élément qui permet de créer de la discussion sur un modèle, certes à l'échelle mondiale, mais finalement, comme le mix énergétique est globalement assez similaire dans énormément de pays, vous vous retrouvez avec des éléments qui correspondent à des caractéristiques plus locales. On peut s'en servir évidemment pour les conférences, ateliers, cours et aussi comme outil d'analyse. Il y a différents exemples sur le site de Climate Interactive où on voit une étude sur le boisement par exemple et on peut rentrer les données dans un autre pour savoir exactement de quoi on parle. Donc, très rapidement, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, hein, ni dans celui du slide après. Euh, si vous avez des questions dessus, je serais ravi d'y répondre. Euh, il y a donc deux outils qui ont été développés par Climate Interactive. Le premier Roads, qui est donc un modèle simplifié du système climatique et qui permet quasiment en temps réel de faire le lien entre les émissions de GES de gaz à effet de serre euh, par région et les impacts qu'on aura sur l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans et le réchauffement de la température. Et puis, En-ROADS vient par-dessus, à partir de ce modèle climatique, en rajoutant tous des éléments qui sont, euh, qui sont liés à la société humaine, on va dire. Euh, pas tous, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais on y retrouve des politiques d'investissement, des politiques sur des développements de certaines technologies, des, euh, sur la croissance, sur l'utilisation des terres et tout ça nous donne ensuite des émissions de CO2, des émissions d'autres gaz à effet de serre qui sont intégrées ensuite dans le modèle C-ROADS et qui permet d'avoir les résultats sur les impacts climatiques. Donc très rapidement, on a un schéma où on se retrouve avec des décisions politiques, une demande en énergie, des dynamiques de marché, des courbes de d'apprentissage Etc. Donc tout ça construit un système dynamique où un élément vient influencer sur l'autre et créer des dynamiques qui vont diminuer ou augmenter certains éléments. Et euh, on peut donc y voir y retrouver des courbes d'apprentissage, des effets rebonds et d'autres phénomènes qui permettent de rentrer dans la dynamique du système. Et on verra si on met en place une politique sans en mettre une autre en place à côté, vous verrez que les, les, les résultats sont pour le coup très différents. L'idée là-dedans, c'est que effectivement, on peut rendre accessible à travers cet outil-là, euh, la façon de voir comment il est possible d'atteindre les objectifs climat en changeant la production énergétique, l'utilisation des sols, la consommation, l'agriculture et d'autres politiques. Tout ça est modifiable dans les et, et donc, ça permet de saisir aussi comment des modifications dans le PNB mondial, l'efficacité énergétique, l'innovation technologique le prix de carbone, en particulier, d'autres facteurs peuvent modifier les émissions de gaz à effet de serre et la température globale. Tout ça pour en venir à la citation de John Kerry, donc qui est le nouvel envoyé spécial du climat de l'administration Biden, qui a utilisé En-ROADS, qui a suivi une petite formation à cet outil-là. Lors de l'administration Obama, c'était le président Obama qui avait été briefé avant le, la conférence de Copenhague en 2009 à l'aide de Sea roads Maintenant, on a aussi des décideurs politiques du Congrès et donc l'envoyé spécial pour le climat qui, euh, qui a aimé En-Roads et qui a bien vu aussi la, le potentiel de cet outil-là pour créer de la discussion euh, à tout niveau chez les citoyens et les décideurs et que de pouvoir soi-même modifier certains leviers, de pouvoir voir les résultats, de ces actions-là, de pouvoir voir comment on se décide un scénario de 2 degrés ou moins, euh, avait le potentiel de euh, pouvoir percuter la personne, de lui faire, de la permettre de se rappeler de ce qu'elle a pu faire et donc de se traduire en discussions euh, très intéressantes et qui peuvent marquer. Là, vous avez quelques exemples, avant d'aller euh, euh, s'amuser avec la bête, euh, quelques exemples d'atelier. Un atelier, euh, le premier qui est sur la gauche, qui est un type d'atelier où là, vous avez une discussion entre participants. Et puis, euh, ces participants envoient leur proposition euh, sur cet écran et le facilitateur est là pour intégrer ces éléments-là et détailler, expliquer les, euh, les dynamiques qui sont en jeu. Et puis à droite, vous avez un type d'atelier qui est plus de l'ordre de, de TD, mais en tout cas où on met des groupes de personnes et en travaillant par équipe, on peut les diviser par secteur d'activité, mais en tout cas, l'idée, c'est à eux, eux d'élaborer un scénario de transition et puis du coup, à travers ces scénarios-là, de, euh, de les comparer et d'en discuter ensuite. Voilà, D'autres images de, de simulation, ici, où on met les, les participants dans la peau de représentants de différents secteurs d'activité. Ici, c'est typiquement le cadre où là, on est dans un cadre de, de conférence beaucoup plus importante et où Enrose aussi est là pour faire le lien entre le discours des intervenants entre les propositions que peut avoir dans la salle qui pourraient être aussi proposées sous forme de sondage à travers les smartphones et où sur l'écran du coup on peut traduire ces propositions là et on peut avoir comme ça un échange direct avec des salles où on a euh, on a plusieurs euh, plusieurs dizaines de personnes facilement. Pour résumer Uh, Enroads a été élaboré donc, pour fournir une synthèse des meilleures recherches scientifiques. On a tout un travail euh, de recherche, de lecture de la littérature scientifique la plus, euh, la plus actuelle euh, et la plus reconnue pour pouvoir être la base de, de ce simulateur. On a aussi des expériences qui du coup permettent d'explorer les impacts climatiques à long terme des décisions politiques et d'investissement. Et donc, de voir à travers des ateliers où on se met en situation, comment on peut faire. Donc, ces ateliers, ils sont au nombre de trois. Vous avez l'atelier Climat and Roads. Je vais passer très vite pour, parce que vous pourrez avoir aussi ce document à disposition, mais l'idée ici, c'est d'avoir un facilitateur qui va donc entrer en échange avec tous les participants, que ce soit au sein d'un comité de direction d'une entreprise ou d'une association. L'idée, c'est vraiment, à travers ce dialogue-là, d'augmenter de, de, la compréhension des dynamiques des systèmes énergétiques et climatiques, et puis de voir, du coup, de saisir les meilleurs scénarios possibles, puisqu'il y en a plusieurs, pour limiter les effets du changement climatique. Le deuxième atelier, c'est ce qu'on appelle la simulation action climat, and roads qui reprend des éléments de la simulation de négociation, si vous connaissez, qui, qui se sert de Sea oui où là les participants rentraient dans la peau de négociateurs comme lors d'une conférence des Nations Unies. Ici, c'est à peu près le même principe. Vous êtes aussi dans, la, dans une simulation des Nations Unies, mais où le, les rôles ont été enrichis. C'est-à-dire qu'en en plus des rôles des représentants des États, vous avez des représentants de secteurs industriels ou financiers ou des représentants aussi des différents groupes d'énergie conventionnelle ou énergie propre, avec aussi euh, un groupe qui peut représenter la société civile. Et donc, avec des briefings, ces personnes-là comprennent les enjeux de leur groupe, les enjeux de leur secteur et à travers des discussions, ils vont confronter leurs éléments de, de dialogue et de négociation pour essayer de trouver un certain nombre de mesures sur lesquelles ils peuvent se mettre d'accord à mettre en place et voir les effets de ça. Évidemment, le but à la fin, c'est de trouver un accord euh, dans lequel on a réussi à transformer euh, le système énergétique, l'économie, pour arriver aussi à cet objectif des deux degrés. Avec quelques photos ici. Donc, pour vous dire que c'est un atelier qui peut aller en général de 20 à 50 personnes euh, pour des durées de 2 à 4 heures et où effectivement l'animateur joue le rôle du secrétaire général des Nations Unies euh, et, et où vous avez aussi euh, sur le site de Climate Interactive euh, un certain nombre d'éléments pour faire ce travail-là. C'est-à-dire que là, par exemple, la présentation pour la simulation euh, Action Climat a été traduite en français, elle sera mise en ligne prochainement et petit à petit, on traduira aussi euh, des éléments supplémentaires pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez une liste des briefings existants pour les participants, que ce soit les technologies propres, le guide énergie décarbonée, les énergies conventionnelles, l'industrie commerce, un secteur pour la terre et l'agriculture, euh, militants du climat ou autre. Et libre à chacun aussi de créer, de développer de nouveaux briefings euh, sur le secteur financier, par exemple, sur celui de l'hydrogène dont on parle beaucoup en Europe, ou alors plus précisément sur les technologies de, de captage et de stockage de CO2. Voilà une possibilité d'organisation de, de la simulation avec le timing entre 2 et 4 heures et avec un certain nombre de rangs de négociations où on alterne les discussions et les présentations. Le dernier atelier, c'est celui qui euh, est plus de l'ordre, euh, entre guillemets, du, du travail dirigé, mais où les, euh, ups, ici, pardon, ouais, euh, où les participants donc, travaillent par groupe de 4, 3, 4 ou 5 personnes ou 2 et essayent donc de développer eux-mêmes à travers un, un document qui va les guider dans les étapes de, de, de précision de leur scénario de créer un, un, un plan de transition, euh, d'en dénoter, d'en garder les éléments les plus importants. Donc, il y a un certain nombre de questions qui, est là, qui sont là pour guider euh, les personnes et donc à savoir euh, exactement de quoi il en est en termes de dynamique sur le système énergétique, climatique, etc. Et donc, à la fin de tout cela, de venir présenter ce scénario et lorsque vous avez plus, plusieurs groupes, qui sont en jeu, vous pouvez alors entamer des, des discussions sur les différents scénarios qui ont été proposés et de voir quelles en sont les différences, les avantages en termes de coûts financiers, par exemple, en termes de coûts de l'énergie euh, et les inconvénients aussi. Vous avez euh, tout un tas de, de possibilités pour la mise en place de, de ce type d'atelier, Sachant que moi, par exemple, il a été mis en place au sein d'université, donc avec des étudiants, donc dans un cadre beaucoup plus académique, mais il, est, il a été utilisé aussi dans des cadres d'entreprise où, dans une sorte de travail d'équipe, on peut mettre en, en défi les différents groupes pour qu'ils arrivent avec le plan euh, qu'ils considèrent le meilleur et de les comparer et comme ça de créer un petit peu d'émulation entre, euh, entre les participants. On reviendra peut-être dessus. Je vous propose de, de revenir et d'aller plutôt sur le logiciel. Alors, le logiciel, il est là. Je vais en encore. Donc vous avez ici hein, tout le, le logiciel avec les, les différents leviers que vous pouvez euh, allègrement modifier. Vous voyez qu'ici, vous avez euh, donc évidemment les langues. Ici, c'est en français. Euh, vous avez plusieurs langues euh, qui sont disponibles. Et puis, vous avez ici la simulation euh, dans laquelle on peut réinitialiser soit les politiques, soit les hypothèses. Je vais vous montrer juste après le, de quoi on parle lorsqu'on parle des hypothèses. Euh, mais donc, c'est une façon de revenir à zéro. Euh, L'autre bouton qui permet de le faire, c'est celui-là. Lorsqu'on modifie, par exemple, une politique ici, si j'appuie sur ce bouton, je vais revenir aux politiques initiales. Tout ce modèle là il est évidemment euh, développé avec un certain nombre d'hypothèses. Euh, en particulier, euh, vous savez qu'il y a différents scénarios euh, qui, qui ont été développés pour le dernier rapport du, du GIEC. On a des scénarios qu'on appelle RCP, qui correspondent à des scénarios d'émission et donc de forçage radiatif. Tout ça, ça va euh, avoir de l'influence sur le climat et sont liés à ces différents scénarios. Donc les RCP 8.5, pour celui qu'il euh, qu faut absolument éviter, et le RCP 2.6. Correspond à un forçage de 2,6, qui est celui qu'il faudrait suivre pour arriver à limiter l'élévation de la température de 2 degrés. On a pour ces scénarios-là, qui sont des scénarios de forçage radiatif, on va dire, on a un certain nombre de scénarios socio-économiques qui ont été développés et qui, pour certains, peuvent amener vers différents types de forçage radiatif. Ici, le scénario socio-économique qui a été utilisé pour Enroads, c'est le SSP2 qui est celui, on va dire, de milieu euh, dans les scénarios du GIEC, qui est celui où on change, euh, où on continue sur des dynamiques à peu près actuelles. Je vous invite à aller voir le, le détail de tous ces scénarios SSP, si vous voulez, mais c'est ça l'idée. Par contre, on peut changer tout un tas d'hypothèses euh, de base. Donc, ces hypothèses-là peuvent être changées au gré, euh, des futurs travaux scientifiques, par exemple, ou alors pour voir euh, un petit peu aussi, ou de l'activité économique, puisque, par exemple, euh, on voit dans les scénarios développés euh, récemment qui prennent en compte les, les, les données historiques des dernières années, que, par exemple, certains éléments, comme le prix du solaire, par exemple, baissent plus vite que ce qui était prévu dans certains modèles. Donc Tout ça, on peut modifier aussi ça dedans. Et vous voyez qu'il y a tout un tas d'hypothèses, qui est possible de changer, dont la sensibilité au climat. Donc, on peut changer la sensibilité climatique, qui est pour une valeur médiane de l'ordre de 3 degrés pour un doublement de la concentration euh, en équivalent CO2 dans l'atmosphère. Tout ça peut être modifié. Donc, on, ici, on est dans les, dans les systèmes plus physiques. Hein. Euh, on peut modifier, qu'on appelle les sensibilités du système climatique. On peut modifier tout un tas de, de facteurs que ce soit sur les ressources restantes initiales aussi, qui vont avoir un, un impact, des conséquences sur le prix, par exemple, de ces ressources, sur l'utilisation des combustibles fossiles, sur des délais, par exemple, sur des délais de conception d'une centrale. On peut modifier le temps de conception de centrale nucléaire si on voit qu'il y a une boucle d'apprentissage qui se met en, en jeu ou sur le renouvelable en particulier, etc. etc. Vous, pouvez, vous avez tout un tas assez conséquent de variables que vous pouvez modifier. Toutes ces hypothèses peuvent être donc modifiées et remises à zéro ensuite, si vous le désirez. Tout ça, c'est pour la partie euh, hypothèse. Et puis, sur la bande d'affichage, vous avez tous les graphiques qui sont disponibles ici, en cliquant là. Euh, en cliquant sur les petites flèches, vous avez les différents graphiques associés à chaque secteur. Et en cliquant aussi sur la petite flèche, vous avez un texte d'explication de euh, le graphique que vous êtes en train de regarder. Par exemple, je peux aller voir sur la comparaison des modèles historiques entre euh, le modèle roads et euh, les données de la NASA ou du Met Office. Je peux voir ici que le modèle de référence roads correspond globalement aux prévisions historiques, en tout cas des données historiques qui ont été relevées par la NASA et, euh, le Met Office. Et en cliquant sur cette petite flèche, j'ai donc une explication euh, de la façon d'où viennent ces données et de la façon dont ça a été fait. Voilà. Ici, on revient en général à la demande à la source mondiale d'énergie primaire en, en air pied. Et sur l'autre graphique, c'est la même chose. Vous, vous avez accès exactement à tous les mêmes graphiques. Donc vous pouvez choisir de comparer euh, tout ça. Par exemple, consommation d'énergie finale en exajoules par an. Euh, tout ça est modifiable sur l'écran. Pour l'affichage, vous avez aussi différents, euh, différents graphiques. Ici, on appelle les deux graphiques que vous avez, c'est les graphiques principaux. Vous avez les graphiques de Kaya. Euh, pour ceux qui connaissent l'équation de ce chercheur euh, japonais, euh, c'est l'équation qui permet de relier différents éléments euh, à, aux émissions de CO2. Et ici, vous avez donc sur cinq graphiques, vous avez la population mondiale, la richesse par habitant, l'intensité de cette richesse, l'intensité énergétique et l'intensité carbone de cette énergie. Du coup, on en arrive à la fin sur les émissions en CO2. Et lorsque je modifie un certain nombre de critères ici, toutes ces courbes-là vont se modifier et on pourra voir aussi le lien entre les émissions de CO2 et l'élévation de la température. L'autre graphique, fenêtre graphique qui est très utile, c'est celle qui correspond au graphique médiature où vous avez un peu un résumé euh, de plusieurs graphiques sur la même page, que ce soit sur la richesse mondiale, le coût de l'énergie, la demande en énergie primaire par secteur, les émissions nettes de CO2 associées, etc. etc. Tout un tas de visualisations qui vous permettent ici de saisir d'un coup euh, les différents éléments. Voilà, pour finir, vous pouvez changer avec les questions d'unité. Il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont dans, ici dans le logiciel. Euh, pour votre scénario, vous avez une page résumée ici sur les résultats que vous obtenez, euh, que ce soit en élévation de la température, en concentration de CO2, élévation du niveau de la mer et les émissions de CO2 évitées. Pour les aides, alors, ce qui reste à traduire en français, c'est euh, les guides de l'utilisateur route. Le guide, il est présent dans chaque, euh, ici, levier. Effectivement, sur les leviers, ici, vous avez donc euh, la boule que vous pouvez déplacer pour changer et modifier. Euh, il se trouve que vous avez ces trois petits points verticaux qui permettent d'accéder ici à la, à la branche renouvelable. Là, vous avez une explication aussi de, ce, de quoi on parle lorsqu'on parle évidemment de renouvelables, où vous pouvez aller modifier d'autres facteurs de façon plus précise euh, à chaque fois. Et puis, vous avez ici une aide qui va euh, vous expliquer aussi les dynamiques clés de ce secteur-là, euh, qui vont vous parler des potentiels co-bénéfices qu'on peut voir aussi dans routes, surtout en termes de pollution euh, de l'air, et donc, cette partie-là reste à traduire. Elle sera traduite euh, traduit prochainement. Euh, et ça, ça correspond au guide roads qui est très complet et qui permet évidemment d'aller encore plus loin dans la compréhension euh, de, du système climatique et énergétique. Euh, vous avez aussi tout un lien pour les présentations Danroads, les vidéos, qui elles sont en anglais, et le lien pour accéder à la formation En-ROADS. C'est le parcours dont je parlais tout à l'heure, qui sera aussi traduit en français dans le futur, mais qui, si vous êtes déjà anglophone, est une source conséquente d'informations pour s'éduquer aux dynamiques du système énergétique et explorer les scénarios de transition. Voilà pour très brièvement, parce qu'il y a tellement de choses dans ce logiciel, mais en tout cas, rapidement, une présentation de Dan Rhodes. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut explorer soit par soi-même, soit par en groupe, en groupe et, euh, et qu'on peut le faire dans un cadre euh, d'animation, euh, que ce soit de forme de jeu de rôle, d'atelier, ou alors de travaux d'élaboration de scénarios. Euh, et ce que je vous invite euh, maintenant à faire, si vous voulez, c'est euh, bah, poser toutes les questions que vous le désirez, et puis surtout de, de proposer un certain nombre d'actions. Pour voir si effectivement à travers toutes les propositions, on peut arriver à tendre vers un scénario qui s'approcherait des deux degrés, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des propositions. Yasmine, if you have any. Is there is any question. Il y a une question qui demande Paul a demandé euh, est-ce que c'est possible qu'une a va une variable peut be être ajoutée dans les hypothèses? Euh, je ne crois pas. Par contre, c'est tout à fait possible de contacter, j'imagine, Climate Interactive. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ce que vous pouvez voir, c'est euh, que, euh, par exemple, si je vais sur le site de Climate Interactive ici, et que je vais sur, euh, sur En-ROADS, euh, vous allez avoir la, la page de présentation. Alors, il y a une page de présentation en français hein, qui est en train de se créer. Petit à petit, pour que le public francophone aille directement sur sur, ce, sur une page qui soit que en français. Et euh, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement, euh, mais il se trouve qu'il y a un guide qui explique euh, le fonctionnement d'Enroads et qui donne en particulier euh, les équations. Euh, tac, tac, euh. Vous avez le guide, je ne sais plus où il est exactement. Euh... C'est le reference guide. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Je pense que c'est un peu plus bas, là. Oui. Euh... Euh, Encore plus, peut-être. Ouais. Là, c'est le guide. Et... Oui, c'est là, si tu le vois. Voilà, ici. Ouais. Vous avez ici le, le document de référence Road, qui est donc disponible à, à tout un chacun, euh, qui a été mis à jour cette année là, en février et dans lequel vous allez, euh, si vous voulez rentrer dans le cœur du modèle et passer des heures dessus à comprendre, euh, etc. Vous avez euh, donc le schéma d'organisation du modèle, comment il a été conçu, comprendre un petit peu toutes les dynamiques qui s'y trouvent. Donc Là, on est vraiment dans un document pour… Euh, on va dire, pour professionnels de la modélisation. Mais vous avez aussi tout expliqué ici avec les équations euh, secteur par secteur qui sont, euh, qui sont données, les valeurs de base aussi. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, vous pouvez voir un petit peu comment il est fait et voir si vous voulez rajouter quelques variables. Euh, par contre, ce qui est possible, euh, tout à fait possible, euh, c'est de se servir den comme étant un logiciel qui va euh, permettre ce type de modélisation entre climat, économie, politique, et de se servir de ces données-là pour ensuite aller plus loin. Euh, enfin, moi, Je sais que j'ai un peu ça aussi en tête, mais c'est que, par exemple, si on, on va développer le renouvelable, vous voyez qu'on crée une dynamique de subvention du renouvelable ici. Euh, qui va euh, faire qu'on a une part du renouvelable conséquente qui se, conséquente qui se développe d'ici la fin de ce siècle. Euh, cette part du renouvelable, on peut l'avoir traduite en termes d'énergie produite. Maintenant, on n'a pas les données, on peut se servir de ces données-là, par contre, pour aller expliquer euh, quelle surface, par exemple, il faudrait euh, d'éoliennes, combien d'éoliennes, combien de panneaux solaires, etc. Et ça, ce serait des ajouts qu'on pourrait faire en parallèle, en plus des notes. Oui, une question. Euh, oui, je peux parler Oui, oui, bien sûr. Oui, euh, ma question, c'est euh, un peu lié au fait que bon, c'est un modèle qui, j'imagine, modélise au niveau global. Et, et de l'autre côté, on a la réalité des choses, des pays, ouais. avec chacun ses politiques plus ou moins local ou, ou voilà, au niveau national. Je me demande comment on peut faire la part des choses? Je veux dire, les simulations qu'on peut faire à travers ce modèle. Est ce que ça? On imagine alors que tout le monde fait la même chose ou est ce qu'on peut imaginer? Alors, si les trois, deux, trois plus grands acteurs font ceci ou font cela, on voit cet effet là. Comment on peut interpréter, vous voyez, dans le contexte réel politique, les résultats de cette simulation? Oui, oui. Ben, très très bonne question et merci de, merci de la poser. Euh, non, effectivement, les, les, deux, les deux hypothèses que vous donnez sont, sont je pense, les bonnes. C'est-à-dire qu'on peut euh, considérer que tout le monde va aller vers ce type de scénario. Euh, pourquoi Parce que, euh, en tout cas, dans les, si on regarde les, les profils énergétiques de la plupart des pays, euh, il y a très peu de différences, à part évidemment des pays qui peuvent exploiter euh, abondamment euh, l'hydroélectrique. Je pense par exemple à, à la Suisse ou à la Suède ou à, ou à la Norvège, euh, où il y a des fortes capacités à ce niveau-là, ou alors quelques pays aussi qui ont développé le nucléaire. Euh, mais globalement, même si on prend ces pays-là, si on prend le, le schéma énergétique qui, euh, qui va au-delà de la production d'électricité, on est dans des profils qui, globalement, sont assez similaires avec un taux d'utilisation des énergies fossiles qui est de l'ordre de 60-90%. Donc, finalement, les types d'actions qu'on peut modéliser dans Enwood correspondent assez bien à différents, en fait, à des échelles plus locales qui seraient d'un pays. Après, si on veut aller encore plus précisément, c'est compliqué, mais en tout cas c'est pour très certainement, ça donne des enseignements qui sont valables euh, à, à différentes échelles, et en tout cas à des échelles de pays, ça c'est sûr. Et après, c'est vrai que là où on dit que globalement, on va tous dans le même sens, euh, c'est le cas lorsqu'on voit les accords, par exemple l'accord de Paris, où on espère l'accord à Glasgow, qui sera plus ambitieux, on va dans des termes qui sont assez identiques pour chacun. Là où ça, où ça varie, si on prend par exemple un exemple sur le, sur le boisement ou la lutte contre la déforestation, là on est à des échelles plus locales. Si on parle de déforestation, on parle avant tout et quasiment uniquement, en tout cas si on veut que ce soit efficace, de lutte de déforestation dans les pays tropicaux. Donc là, c'est plus, plus local. Et c'est vrai que pour cette, ce point-là en particulier, on le voit hein, lorsqu'on agit sur la déforestation, on a un effet assez réduit finalement, peut-être par rapport à ce qu'on peut penser, mais qui est quand même de l'ordre de 0,1 degré. Euh, là, on parle d'actions qui sont euh, beaucoup plus locales euh, dans une répartition géographique, mais après, on est dans un problème global parce qu'une grande partie de cette déforestation est liée à la consommation euh, des pays développés, par exemple. Et pour continuer, j'imagine ah, que le modèle, il prend en compte la réalité des choses, du genre, euh, voilà, pour la réforestation, réforestation, on dit ça, boisement, si on veut euh, euh, planter des arbres, il y a une limite en termes de combien de, où, où est-ce qu'on peut le faire et combien de, oui voilà, oui, oui. Ah, de surface ah, la ici disponible, etc. Donc toutes ces limites euh, qu'on a. Euh, sur notre terre, hein parce que les ressources sont limitées. Après, c'est vrai, il y a les politiques qui jouent un rôle aussi et qui limitent encore, peut-être parfois. Euh, tout ça, c'est pris en compte, tu imagines. Oui, oui, oui. Alors, tout ça, c'est donc expliqué dans le… Vous avez tout ça qui est expliqué ici dans le guide. Hein. Mmh. Euh, voilà, il y a des données sur les, le nombre d'hectares. Évidemment, c'est par rapport à la, à, aux études parues sur le sujet que sont rentrés dans le modèle lorsqu'on parle de pourcentage, par exemple, des terres disponibles utilisées pour le boisement. Ce pourcentage de terres, il correspond à une surface qui est disponible. pour le boisement. On ne peut pas non plus utiliser toutes les surfaces, enlever les villes et mettre des forêts à la place, évidemment. Donc, tout ça est intégré avec les contraintes qui sont données dans les études qui correspondent à ce sujet-là. Est-ce Alors, je vais peut-être vous, vous montrer certaines dynamiques. Hein, si, après, n'hésitez pas si vous avez des propositions. Euh, très souvent, lorsque vous animez cet atelier, évidemment, lorsqu'on parle de, de lutte contre le réchauffement climatique, on a en particulier une partie qui est sur le développement des renouvelables. Sur le renouvelable, ici, vous avez ce levier qui montre d'un côté que l'on va taxer le renouvelable, bon, ce, qui aurait, ce qui arrive assez souvent comme proposition, assez, assez rarement, on va dire, comme proposition, mais on peut aussi, de l'autre côté, le subventionner très fortement. Alors, pour voir un peu ce que ça donne, c'est qu'ici, on a une subvention qui correspond à cette valeur-là, qui est donnée en dollars par kilowattheure, mais on peut, on peut modifier et paramétrer un peu plus précisément ce qu'on veut faire. Par exemple, on peut faire varier ici l'année de début de cette subvention. Donc, vous voyez que si je modifie, ici, on est en 2021, si je modifie, vous allez avoir les deux graphiques, que ce soit celui des sources mondiales d'énergie primaire ou celui qu'on a ici sur les, la demande en renouvelable. Si je retarde ici, plus je retarde, plus je vais avoir la courbe qui va s'aplatir et qui va revenir à la, au scénario de base. Et donc, l'élévation de la température aussi qui va se modifier et qui va passer de 3,4 à 3,5 par la suite. Ce qu'on remarque souvent... C'est que, euh, ici, vous pouvez aussi changer le coût de réduction de l'innovation. et Donc, ça va accélérer le développement euh, petit à petit du renouvelable. Vous avez aussi, pareil, un paramétrage de l'année d'innovation pour les renouvelables. Le, ce qui se passe souvent, aussi lorsque vous avez cette proposition qui arrive, c'est que, en, fait, en tout cas dans le cadre d'un atelier, si vous voulez animer des ateliers avec Enroads, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous avez cette proposition qui arrive, c'est de demander quelle serait, d'après vous, la dynamique qui va en résoudre et quelle serait l'élévation de la température qui va en résoudre. Et c'est vrai qu'on peut être surpris du peu d'impact qu'aurait une subvention, une très forte subvention sur le renouvelable. On pourrait penser que ça irait modifier complètement le schéma, le paysage énergétique de la planète et donc de, de nombreux pays, et que la réduction de température serait bien beaucoup plus élevée. Et vous voyez que ce modèle-là montre que finalement, ce n'est pas le cas. Euh, et pour plusieurs raisons ici. Vous avez en fait, en termes de dynamique, euh, à travers le développement du renouvelable, évidemment, un tassement de la demande en charbon. Mais pas tant que ça. Pourquoi Parce que, pour plusieurs raisons, c'est parce que le charbon reste une énergie qui est peu chère parce que les centrales à charbon qui sont nouvellement installées le sont pour euh, des dizaines d'années, et donc on est dans le cadre d'un schéma énergétique, euh, d'un secteur énergétique où les investissements et l'utilisation euh, des, euh, des centrales prend du temps, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. La, la deuxième chose, c'est que si on regarde un petit peu du coup la consommation totale d'énergie, par exemple, euh, on voit que la consommation finale d'énergie, lorsqu'on augmente la subvention des renouvelables, en fait, la consommation d'énergie finale augmente plus que les scénarios de base utilisés. Et donc, on a ici la subvention renouvelable, ne vient pas contrecarrer d'autres sources d'électricité, mais vient se rajouter et vient augmenter en fait la consommation finale. Et du coup, la réduction de la température n'est pas celle qu'on pourrait attendre. Et donc, si on a une politique de mise en place de subvention des renouvelables, on a certes, euh, on peut le voir aussi ici, si je regarde sur, euh, je vais essayer de trouver rapidement ça, euh, économie et finances, voilà, si on regarde le coût de l'énergie, vous voyez que euh, cette augmentation de la consommation, elle est aussi liée au fait que le coût de l'énergie va diminuer parce qu'on développe fortement le renouvelable, donc une forte offre d'électricité qui vient de ça. Par contre aussi, ce qu'on voit, c'est que le développement du renouvelable n'a quasiment aucun impact sur le, sur le pétrole. Euh, donc le renouvelable, la production d'électricité ne vient pas contrecarrer une autre source fossile qui, elle, a son utilisation propre, qui est beaucoup plus liée à, et quasiment entièrement en fait, à l'utilisation du transport. Et donc, ici, cette mesure-là, qui pouvait paraître comme étant une mesure qui aurait un fort impact, en a un, mais pas tant que ça, et où vous avez un effet rebond qui est intégré dans le système et qui, vous, et qui fait qu'on va avoir une augmentation de la consommation et une diminution un peu différente de la température par rapport à celle qu'on pouvait s'attendre. Est-ce que du coup, il y, a, il y a parmi vous une personne qui aimerait essayer une, une, la mise en place d'une politique et voir un petit peu le, la dynamique que ça crée, les enseignements qu'on peut en tirer aussi. Oui, j'avais une, une question, Laurent. En parlant, mais euh, oui. Euh, D'abord, bonsoir Séverin et merci infiniment. Ma question était est-ce que cet outil, est-ce qu'il est envisageable de tordre cet outil pour l'appliquer à, à, à un pays et non pas pour avoir une traduction en degrés, bien sûr, en température, parce qu'à l'échelle d'un pays, ça n'a pas beaucoup de sens, mais plutôt en budget en budget carbone. De rentrer dedans à la politique énergie-climat d'un pays, énergie-climat-forêt, etc. Et de regarder en quelle mesure cela peut euh, respecter une épure en termes de budget carbone. Est-ce que c'est quelque ah. chose qui, qui te semble envisageable ou vraiment pas, parce qu'on est trop, trop compliqué à faire alors, a priori, c'est vraiment compliqué à faire. Il euh, y, y a des modèles qui existent, hein, qui, qui permettent de désagréger, on va dire, euh, d'autres modèles plus compliqués qui peuvent être désagrégés des niveaux plus nationaux. Euh, sur Enroads, euh, j'avais posé hein, déjà de toute façon la question, euh, c'est possible, mais ça demanderait énormément de temps et un travail gigantesque pour pouvoir le faire, si on veut le faire de façon vraiment euh, extrêmement rigoureuse. Donc, on est là sur des, euh, sur des enseignements euh, qui sont plus à l'échelle globale, hein, euh, mais qui, encore une fois, je, euh, peuvent être appliqués. Par contre, c'est vrai, que voilà, pour répondre à, à ta question, c'est vrai, on ne peut pas en tirer de mesures euh, quantitatives précises pour un pays. OK, merci beaucoup. Ouais. Et est-ce que, par exemple, le, le dernier rapport de l'AIE, qui est sorti hier avant-hier, je crois, sur comment ce qu le système énergétique global de, devrait se décarboner euh, pour euh, rentrer dans l'objectif dans de l'accord de Paris, est-ce que rentrer les hypothèses de ce rapport de l'AIE dans cet outil N-Raults oui. pourrait avoir du sens et pourrait a priori converger avec euh, les résultats de l'AIE Complètement. Ça, pour le coup, c'est un exercice qui. Enfin, c'est le type de rapport et de travail sur les rapports de l'AIE au niveau global qui pourrait euh, totalement être, euh, être utilisé, et on peut se servir d'Enroads pour rentrer euh, ces perspectives et ces actions-là euh, pour voir. On ne pourrait pas faire tout le détail, parce que si on regarde bien le, les rapports de l'AIE, euh, il y a différents éléments sur de, différentes années où sont mises en place telle ou telle politique. Mais grosso modo, on peut, on peut recréer cette dynamique-là. Euh, juste peut-être pour vous montrer... Euh... Oui. S'il y a une question, allez-y. Non, non, je disais euh, merci. Merci à toi aussi. Euh, non, je vais juste vous montrer euh, peut-être le... Un, un élément sur... Euh, alors, je ne le retrouve pas ici. Pourquoi je ne l'ai pas... Je sais pas ça. Bon, je vais revenir. Je ne sais pas si vous voyez ici cet écran avec ces graphiques. C'est juste pour vous montrer. Vous avez ici la comparaison des modèles. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Euh, C'est juste pour vous montrer très rapidement... Hein. Vous avez les différents modèles qui sont utilisés et c'est vrai qu'ici, euh, la version d'Enroads que vous avez aujourd'hui a été mise à jour récemment par rapport justement aux dernières prévisions, en particulier euh, de l'Agence internationale de l'énergie et par rapport au coût des énergies renouvelables euh, qui, a, qui ont été mises à jour. Et donc, de la ligne verte qui correspond au scénario euh, N-Roads est venu se recaler sur les, les données existantes et euh, historiques de l'AIE et les prévisions qui ont été mises à jour là, tout récemment en 2020. Euh, donc là, vous avez la comparaison de ces différents scénarios. Et donc, vous voyez ici, vous avez tous, tous ces données-là qui vous permettent de comparer et de, de valider. Euh, le modèle Enroads, si on vous demande des questions sur la comparaison avec les différents modèles, vous avez ici euh, ces graphiques-là qui vous montrent que ce travail a été fait, de comparaison entre Enroads et les modèles euh, plus complexes aussi, qui ont été euh, qui ont été développés par différentes institutions, comme Postdam Post Institute on Climatology euh, et d'autres rapports. Vous voyez qu'ici, qu'on a euh, différents scénarios avec les valeurs historiques et les différents euh, scénarios d'Enrods. Voilà. Pour vous montrer un, un petit peu, euh, en, termes de, en termes de dynamique, si on veut... Euh, émission, impact, on peut regarder sur la concentration en CO2 est très intéressant de, de voir aussi, c'est qu'on peut travailler, donc on parlait tout à l'heure de boisement, on peut faire un boisement modéré, on peut observer, donc ici on sera dans le cadre d'élimination utilisation des terres, on peut voir euh, ici, si je modifie les structures de boisement, on peut voir un petit peu la dynamique et la quantité de en milliards de tonnes de CO2 par an qui sera captée par le développement du boisement. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça aura assez peu d'impact finalement sur l'élévation de la température, peut-être à la différence de ce qu'on pourrait penser. Mais ici, ce qu'on peut voir, évidemment, c'est que c'est une dynamique qui est très longue, euh, liée à la croissance des arbres, et puis que les potentiels ne sont pas peut-être pas si élevés que ça. Euh, par contre, on a d'autres dynamiques. Si on prend ici... Je vais revenir sur... Si on prend ici euh, sur euh, l'utilisation du méthane et des autres gaz à effet de serre, on a ici un impact qui est très fort euh, en termes de réduction de température. Vous voyez qu'on peut, avec des actions très fortes, réduire de plusieurs dixièmes de degrés l'élévation de la température. Et ça, on le voit dans les sources émissions de gaz à effet de serre. Vous avez par gaz ici, vous avez euh, l'émission de CO2 qui sont liées en vert à l'utilisation des terres, donc qui se réduit au fur et à mesure du siècle par le boisement. Et puis, vous avez le CO2 qui est lié à la production énergétique. Et ensuite, la partie euh, bleu ciel et jaune qui est liée, et, euh, et violette aussi, parce qu'il y en a trois, les gaz fluorés l'utilisation du méthane et le protoxyde d'azote ou euh, l'oxyde nitreux. Euh, cette variation-là, on peut le modifier. Vous avez le texte qui vous explique que c'est lié précisément euh, en particulier à l'élevage bovin, l'agriculture, le forage du gaz naturel et des déchets organiques pour le méthane les fertilisants pour l'oxyde nitreux et les gaz fluorés, en particulier pour des biens dans l'industrie de consommation et surtout les climatiseurs. Donc, si on peut, on peut faire diminuer ces heures-là, on peut la paramétrer de façon plus avancée, en la, les désagrégeant l'activité sur l'agriculture et les déchets. Si on clique encore une fois sur le texte, vous avez une petite explication de ce à quoi ça correspond. Euh, vous pouvez agir sur les, gaz, sur les gaz fluorés et voir donc précisément quel serait l'impact sur ces gaz-là. Et vous voyez qu'il n'est pas du tout anodin aussi. Euh, et puis, vous pouvez encore une fois piloter le début d'année euh, d'application de ces politiques-là. Ici, vous avez une, donc une dynamique très forte sur le, le, la température euh, elle peut être surprenante, mais elle est aussi énormément liée à, à l'échelle de temps dans laquelle on agit, puisque si on prend, euh, vous savez que le méthane a un potentiel de réchauffement qui est supérieur à celui du CO2, euh, de l'ordre de 25-28 euh, euh, sur une échelle de 100 ans, mais qu'ici, sur une échelle de 100 ans, on sort aussi, nous, du cadre des actions qui pourraient être prises pour limiter euh, l'élévation de la température pendant ce siècle. Or, le méthane, il a une caractéristique, une caractéristique qui il fait qu'il ait une durée de vie aussi dans l'atmosphère plus courte. Et donc, si on calcule son potentiel de réchauffement à une échelle plus courte, il devient beaucoup plus important. Il est de l'ordre de 80 fois supérieur au CO2 euh, sur, euh, je ne vais pas dire de bêtises, sur 50 ou 30 ans, je crois. Euh, mais ce qui fait aussi, ce qui explique aussi l'impact important que peut avoir cette politique-là sur l'élévation de la température lorsqu'on joue dessus. Donc, importance très grande, peut-être on ne parle pas assez, sur la question du méthane et des autres gaz à effet de serre. Et on arrive à 3 degrés. Ensuite, vous voyez que vous avez l'efficacité énergétique qui est présente pour les transports et les bâtiments. Donc, on peut explorer ici l'impact que pourrait avoir une efficacité énergétique sur les émissions de CO2. Donc là, vous avez euh, par source et vous voyez que vous avez une réduction qui se joue en particulier ici, puisqu'on touche à l'efficacité au transport. Évidemment, on va toucher à la courbe rouge, la zone rouge qui correspond à la consommation de pétrole. Donc, vous voyez que vous avez un levier ici qui agit et qui va nous permettre de diminuer encore un petit peu. Lorsqu'on touche au, au bâtiment, vous voyez que là, c'est une autre courbe d'autres zones qui sont plus rapidement touchées, en particulier celle du gaz, évidemment, puisque le gaz cher est utilisé pour le chauffage des bâtiments. Et puis le charbon, puisque le charbon est avant tout une source de production d'électricité. Et dans les bâtiments, c'est évidemment gaz et électricité qui sont utilisés. Vous voyez ici aussi l'importance que dessine ce modèle pour les politiques d'efficacité énergétique. Euh, ce qu'on peut faire aussi ici, dans les approvisionnements énergétiques, on peut évidemment taxer le charbon, juste pour vous montrer ça aussi. Donc, ça peut avoir une influence assez considérable. Euh, cette, cette politique du charbon, on peut la, la modifier et la décliner de plusieurs façons. Il y a des politiques qui sont sur des taxes et subventions. Euh, Lorsqu'on parle de ça, on parle aussi euh, des programmes de cap and trade sur le fait de mettre un prix sur le charbon, donc soit une taxe directe, soit euh, ce type de politique-là. Mais on peut aussi décider euh, de stopper, par la loi par exemple, de décider qu'à partir de telle année, la construction de nouvelles centrales à charbon seront interdites. Et donc par exemple ici, par défaut, c'est en 2025. En 2025, on arrête la construction de nouvelles centrales à charbon. Et donc Pour revenir à la, à la question de, de Séverin, évidemment, par rapport au programme et, et au nouveau rapport de l'AIE, euh, est présent dans ce rapport-là la décision d'arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon, de nouvelles sources utilisant des énergies fossiles. Et donc ça, ici, on peut le paramétrer selon l'année qui correspond à celle qui est dans le rapport. Je ne sais plus quelle année c'était, mais euh, si c'est 2025 ou 2030, on peut ici le faire varier en entrant directement la donnée ou avec l'aide du de devis, on peut aussi modifier tout ça. Voilà, je, vais, je vois qu'il est presque que l'heure est déjà passée. Euh, juste pour vous montrer qu'il euh, y a une, des discussions sur le prix du carbone. Euh, où là, on a un impact très fort sur euh, l'utilisation des énergies fossiles de tous types. C'est là aussi où l'avantage de ce type de politique, c'est que ça va toucher euh, les trois types d'énergie fossile utilisées. Euh, évidemment, dans en n'est pas intégrée euh, la question de la façon dont on met en place ces politiques-là. Donc là, c'est tout le cadre aussi. C'est là où euh, on peut être comme John Kerry, ravi d'avoir cet outil-là sous la main parce qu'il va être source de discussion sur, ici, on arrive à un prix, par exemple, on peut se rapprocher, du je crois qu'en Suède, on est sur un prix qui est de l'ordre de 120 dollars la tonne de CO2. Euh, on en est très loin en France, on sait les difficultés politiques que ça peut créer et donc c'est là où on peut avoir aussi un dialogue qui s'initie sur la façon dont vont se mettre en place ce type de politique sur un prix carbone puisqu'on en voit l'efficacité dans le modèle, efficacité prouvée aussi dans les faits par rapport à des pays comme la Suède, par exemple, ou le Royaume-Uni, plus récemment, où le prix, de, le prix du carbone a permis de faire, de décroître assez rapidement, très rapidement, l'utilisation du charbon. Euh, je, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. L'heure est déjà passée. Je voulais juste peut-être vous montrer à ce moment-là dans le site de Climate Interactive euh, le programme de formation si vous devez, voulez devenir ambassadeur. Euh, donc dans, sur le site, vous avez euh, directement euh, les ambassadeurs ici. Vous avez les outils, donc les outils En-ROADS et les ateliers qui y sont associés. Donc, tout ça, pour l'instant, est encore en anglais. Mais sachez donc que sur la page En-ROADS, euh, vous avez donc cette page de formation, le Training Plan, où vous avez tout un tas d'étapes qui sont détaillées avec les ressources et les vidéos qui correspondent et qui vous permettront à terme, en suivant toutes ces étapes-là, euh, de devenir ambassadeur euh, d'En-ROADS, les ambassadeurs qui sont euh, de plus en plus nombreux et qu'on retrouve à, à travers la planète, à travers 48 pays qui sont présents en Afrique en Asie et euh, au Moyen-Orient, et puis en Europe, évidemment, euh, aux États-Unis. Donc, si euh, vous voulez contacter un ambassadeur, avoir une animation aussi autour de, de cet outil-là, vous pouvez vous aller sur le site de Climate Interactive et vous trouverez toutes les informations, soit pour entrer directement en contact avec nous, soit pour entrer euh, et suivre la formation pour devenir à votre tour ambassadeur, sachant que ce programme-là, je conclure dessus, sera disponible en français, euh, peut-être bah, à l'avenir. On... moi, je sais qu'il faudrait trouver les financements euh, pour pouvoir financer ce type de travaux de traduction, parce que c'est un, un temps énorme pour pouvoir enregistrer les vidéos et traduire tous les documents. Donc, ce serait quelque chose à faire et on espère pouvoir faire ça dans le courant de, dans le courant de cette année. Euh, peut-être rendre ça disponible avant la COP à Glasgow, ce serait un, un très chouette objectif. Est-ce que vous m'entendez le, le temps approximatif de cette formation, est-ce que tu sais à peu près euh, combien d'heures ou de jours, plutôt, il faut pour arriver à… Ah, ça demande… Euh, il euh, y a bien 9 heures, 10 heures de vidéo. Ouais. Euh, je ne sais pas, Yasmine, si tu veux ajouter des précisions. Euh, en termes de formation, peut-être Arnaud, je ne sais pas, moi je… Oui, c'est ça. Il y, a, il y a 8 heures et euh, il faut lire quelques documents. Mais c'est intéressant, donc ça se suit assez facilement. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez Oui. Ah, super. Euh, J'aurais euh, quelques petites questions. Bien euh, sûr. Ça peut appeler des réponses très courtes hein. <rire> ou très longues, mais euh, courtes, ça sera très bien. Euh, est-ce qu'il y a des, des paramètres d'interdépendance qui sont pris en compte entre les différents leviers qu'on qu active euh, par exemple, si on réduit drastiquement euh, la, la consommation d'énergie fossile, euh, moi, j'anticipe quand même un impact sur le PIB et je ne vois pas de, de lien fait dans l'outil euh, sur ce euh, sujet-là. Ouais. Euh, ce que vous avez ici, alors, par exemple, si on va euh, dans le terme d'interaction, par exemple, pour en augmenter, euh, en augmenter, je vais diminuer les subventions renouvelables, j'augmente le prix du carbone. Euh, je vois du coup directement en termes économie finance euh, je vais voir une augmentation du coût du carbone qui va ensuite se réduire euh, par le développement euh, d'énergie qui seront, euh, qui prendront la suite. Euh, on a aussi les politiques d'efficacité qui peuvent euh, limiter ça. Alors on a ces interactions. C'était présent, par exemple, quand on augmente la subvention renouvelable, vous voyez que l'élévation, la diminution n'était pas tant que ça, puisque vous avez des effets rebonds entre le coût euh, de l'énergie. Euh, vous avez, vous pouvez explorer prix du carbone, prix marché, etc. Je cherche euh, population et PIB. Voilà. Euh, sur l'évaluation du PIB, euh, effectivement, la, la, la dynamique euh, n'est pas la même. On est plutôt dans une dynamique où est le, on est directement sur l'évaluation du PIB qui va ensuite interagir avec le système. Euh, ici, sur le prix du carbone, Effectivement, on pourrait imaginer que ça a un impact direct euh, sur le PIB par personne, mais la boucle dans En-ROADS n'intègre pas, euh, pas exactement cette interaction-là. Je ne sais pas si après, Yasmine… Euh... Oui, c'est intéressant parce que c'est OK. C'est un parti pris fort, euh, a priori. Et la euh, ouais. deuxième question, c'est est-ce euh, que vous prenez en compte les… Plage d'incertitude hein, dans le calcul des températures. On voit dans les rapports du GIEC qu'il y a toujours une, valeur, une, une plage d'incertitude dans toutes les projections qui sont faites. Là, je vois des valeurs absolues. Oui. Euh, Est-ce que, est... euh, est qu'on peut oui, les représenter oui, ça... ces plages d'incertitude Alors, elles sont pas effectivement, elles sont pas là, données sur le sur le sur le graphique. Euh, on les a. Alors, je sais plus. C'est une bonne question parce qu'elles y sont. Oui, hein. euh... notamment. Parce qu'au-delà de certains degrés de réchauffement climatique, on ouais. a des boucles de rétroaction. Donc, est-ce que ces boucles de rétroaction là, elles sont bien prises en compte On pense au permis, oui, oui. on pense à d'autres. Oui, euh, alors elles sont prises. Ouais. elles sont prises en compte dans le. Euh... Alors, ça. Elles, euh... elles sont prises. En... Les boucles de rétroaction à partir de certaines sont intégrées dans le modèle Sea Roads. Euh qui, elle, euh, qui, lui, est du coup intégré dans Enroads. Et ensuite, vous les avez ici aussi, dans les sensibilités euh, climatiques. Euh, par, exemple, euh, par exemple, ici, on peut modifier, alors selon les, les études hein, qui sont encore euh, en cours sur en particulier le pergélisol, hein, euh, on a des seuils de température par rapport à, justement, toutes ces boucles d'interaction qui peuvent apparaître. Euh, donc ici, par exemple, je peux modifier euh, ces paramètres-là euh, qui pourraient avoir ensuite un impact sur l'élévation de la température future. D'accord, ok, super. Et euh, du coup, dernière question, euh, si on veut jouer sur euh, des changements de comportement, des changements d'usage, où est-ce est que ça se passe dans le simulateur Alors, on n'a pas l'humain euh, comme ça. Euh, on peut, j'imagine, pour certaines hypothèses, on peut considérer que c'est euh, que c'est des changements. Euh, après, on peut considérer, par exemple, dans… Euh... La, la question si pour être plus précis, hein, c'est la question de la sobriété. Oui, c'est ça. Alors, la question de la sobriété, tac, exemple associé. Euh, ici, on a, donc c'est dans l'aide, hein, on va dans exemple associé, et on a euh, à quoi correspond un certain nombre de mesures. Donc, les renouvelables, etc., le chauffage électrique, batterie à grande échelle. Et effectivement, pour la croissance économique, on a deux éléments. Donc, c'est évidemment le PIB par habitant. Et on a la notion de simplicité volontaire, qui est un concept alors qui est euh, la traduction française n'était pas évidente à faire. C'est un concept, euh, concept nord-américain qui se retrouve au Canada, mais qui, euh, qui correspond à la sobriété volontaire. Et pour le coup, on peut considérer que si on a une croissance économique euh, qui est moins élevée, elle peut correspondre, en tout cas, on elle est intégrée là-dedans. C'est-à-dire que voilà, ce qui est écrit, c'est que des alternatives existent euh, pour répondre aux attentes des gens sans que ça passe par le développement du PIB. Et donc, en diminuant, en considérant qu'on diminue ce taux de PIB, on traduit une politique ou en tout cas un comportement des citoyens qui va vers une sobriété euh, plus, euh, plus avancée. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Bah, écoutez, je crois qu'il est l'heure est de, de conclure. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut, on peut continuer un peu. Euh, merci beaucoup à, à vous. On reviendra. Euh, oui. oui, pardon. Oui, une, ah, une vous question. Est-ce que… Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette remarquable <rire> introduction à En-ROAD en français. Allô Oui, oui, je vous entends. Oui, Est-ce que, est que vous pourriez donner des exemples, de s'il y en a actuel, d'utilisation en, en France de l'un des trois modules de En-ROAD Je vais préciser la question parce que… C'est dans le cadre d'un groupe, euh, enfin, d'une opération d'incitation au changement de mobilité vers une mobilité moins carbonée, dans lequel euh, ce groupe lié autour de financement de communautés euh, voilà, communauté d'agglomération région, euh, pour, serait susceptible d'être intéressé d'utiliser euh, euh, un tel outil, mais dans une optique purement euh, voilà, quels sont les impacts du changement d'une mobilité carbonée, voiture, etc., à une mobilité plus moins carbonée Eh oui. Alors, euh, alors des exemples d'utilisation, il euh, y, euh, y en a, dans les images que je vous ai montrées. Par exemple, un certain nombre de photos qui ont été prises d'ateliers étaient, il euh, y avait quelques ateliers qui étaient, c'était la banque HSBC qui a utilisé EnRoads auprès de ses dirigeants et employés pour justement le développement de, de scénarios et puis bah, du coup pour comprendre les dynamiques du euh, système climatique et énergétique. Euh, en France, il euh, y, y a assez peu pour le moment d'exemples d'utilisation d'Enroads. Euh, ils sont très nombreux, alors, évidemment aux États-Unis, auprès des élus en particulier, euh, soit dans des... Euh, ça a été utilisé par les gens de Claméâtre Interactive, justement, euh, en tête à tête, quasiment, avec le, euh, un sénateur, euh, membre du congrès américain ou, et leurs équipes, pour essayer de travailler, de comprendre et d'expliquer les dynamiques. Euh, donc, il y a cette utilité-là. Euh, il y a des outils euh, d'atelier pour plusieurs personnes qui permettent d'explorer ça. Alors, dans le cadre de communauté, évidemment, ce serait super intéressant extrêmement intéressant de pouvoir avec eux voir euh, les questions de transport sachant que enroads n'est pas un modèle euh, qui va qui va aller très précisément euh, sur cette question-là mais qui permet de voir l'importance de l'efficacité énergétique des transports l'importance de son électrification et puis du coup de saisir euh, les dynamiques derrière c'est-à-dire que le transport n'est jamais isolé en tant que tel et donc de voir comment, euh, voilà, avec quelles sources d'énergie on se fournit euh, et pour qu'une pour qu politique de transport soit efficace en termes d'élévation de, de température. Merci. Mais le, la, la question venait vraiment du fait que... Je vais essayer de résumer en deux mots. Ouais. C'est un, un programme récent sur la région Nouvelle-Aquitaine et la, la personne en charge, j'ai réussi à la convaincre d'aller voir un séminaire euh, Enrode en, en anglais, et ouais. à ma grande surprise, il y a une réaction euh, positive, alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout habitué à, à ce genre de choses, avec évidemment les deux, les deux critiques euh, euh, comment dire, certainement usuelles qui ont déjà été faites, c'est... Un, est-ce qu'il existerait un outil plus national que, que mondial Donc ça, oui. c'est un grand classique. Et le deuxième, euh, deuxième est-ce qu'on euh, voilà, est euh, peut tirer Est-ce qu'il y a une expérience sur euh, purement les problèmes de, de mobilité euh, qu'on peut sélectionner de tous les, les aspects du réchauffement climatique et de ses origines, et sur quoi on peut jouer euh, avec lui dans road oui, oui, oui. Bah, voilà. Après, moi, je vous ai montré là sur le transport, effectivement, hein, voilà, c'est toujours la limite de, de précision du modèle. Euh, encore une fois, les, les, on, a les, on a les idées des dynamiques qui sont en place, comment on peut mettre en place ces, ces politiques-là, discuter, voir l'impact que ça peut avoir. Après, euh, En-ROADS, dans ce cadre-là, je pense que c'est vraiment le début de la discussion. Voir oui, le... oui, oui. Et pour le coup, ensuite, je pense avec d'autres données, les données de la région, les données de la communauté, euh, d'essayer de, de traduire ces dynamiques par rapport aux données locales. Non, mais là, je, je fais un retour vraiment de quelqu'un qui, ah. euh, qui a d'autres objectifs. Et le, mais ça doit être classique. Vous devez, vous devez en voir d'autres. C'est le, le premier effet, c'est à ah, un outil qui permet de montrer immédiatement dans un graphe les ah. Euh, les conséquences directes sur l'abaissement de la température des actions concrètes que l'on mène. Ça, c'est le, le, le grand truc euh, qui, a, qui a séduit euh, voilà, cette chargée de mission. Voilà. Ben écoutez, très bien. N'hésitez hein. pas à, à revenir vers moi pour avoir plus d'infos et voir euh, euh, sur, sur l'utilisation d'Enroads. Une dernière question dans le, même, dans le même genre et alors ça doit être évidemment aux États-Unis dans les pays anglophones. Est-ce qu'il y a des applications, euh, comment dire, pédagogiques euh, euh, J'imagine oui dans l'université, mais jusqu'où ils descendent dans les niveaux scolaires euh, universitaires au point de vue âge et niveau de formation Alors le, les deux outils dont je vous parle, donc il y avait donc Sea Roads qui permet de faire des simulations de négociation. Euh, on est très clairement, dans, en termes de public, à partir du lycée. Euh, voilà, moi, il n'y a pas plus tard que lundi, j'ai fait deux simulations avec des lycéens à Clermont-Ferrand, euh, de seconde. Euh, donc, ça marche, ça, marche, <rire> oui. ça marche extrêmement bien. Oui, euh, tout à fait. Je, je, je fais pareil depuis la, la oui. découverte à la COI 11 de, de ces, en 2015 de, de ces roads. De ces oui. C'est ça. Donc, voilà, pour les simulations de négociation, on est de, de partir de seconde, je dirais, jusque bah, pour les adultes de toute façon. Et ensuite, pour En-ROADS, euh, tout dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. On est quand même dans un système dans un modèle un peu plus complexe. Euh, mais je pense qu'à partir de, du lycée, mais je, moi, plus terminal, euh, en tout cas, euh, dans le cadre euh, de l'université, des euh, écoles d'ingénieurs, euh, pour, pour mon expérience, c'est un outil formidable. C'est justement en particulier euh, que ce soit les ateliers de simulation et aussi en particulier l'atelier euh, que j'appelle le défi scénario, qui est vraiment le plus sous forme de TD avec un accompagnement où les élèves sont ravis de travailler en groupe et de pouvoir élaborer par eux-mêmes et de voir les changements en temps réel et d'élaborer leur propre scénario et ensuite, du coup, de fouiller par la recherches les conséquences en termes de coût de l'énergie, en termes de pollution atmosphérique, puisqu'on peut y voir aussi tous les co-bénéfices associés et d'arriver avec un scénario qu'ils vont pouvoir présenter aux autres élèves et pouvoir les comparer. Il y a eu, voilà, moi j'ai fait des séances sur trois heures, voire sur des journées entières qui ont été, qui ont été passionnantes avec les étudiants. Ça, c'est le, le troisième que vous avez présenté tout au début C'est dans en Roads, oui, c'est le troisième atelier euh, qui s'appelle des défis scénarios. Des scénarios, euh, d'accord. Donc, il faut qu'on mette la traduction en français euh, sur le site. Merci. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais écoutez, euh, en tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu pour cette présentation. Euh, on est vraiment ravis euh, que cette traduction en français d'Enro soit enfin disponible et de pouvoir rendre cet outil accessible à, à la communauté francophone. C'est un outil de plus euh, pour favoriser la discussion euh, et la pédagogie, l'enseignement et la compréhension des enjeux autour du changement climatique. Euh, C'est évidemment le sujet, euh, un sujet urgent et, euh, et Roads peut participer à, à tout ce travail pédagogique d'information, que ce soit des citoyens ou des décideurs. Euh, il, est, il, voilà, il aura toujours le mérite d'être basé sur la science la plus, euh, la plus récente et la plus solide. Euh, et c'est pour ça aussi que c'est vraiment une source de discussion sur laquelle on peut se poser pour avancer et apporter des solutions ou voir les dynamiques qui sont en jeu. Et je vous invite euh, à aller voir sur le, site, euh, sur le site de Climate Interactive, de voir toutes les vidéos qui sont disponibles. Euh, pour cela, je vais remettre euh, hop, le slide. On a tout un tas d'enseignements de, à tirer roads. je ne vais pas revenir dessus, ils sont au nombre de 15 et vous pourrez les explorer plus, plus loin. Et juste pour vous donner les, les liens ici, vous avez le site de Climate Interactive, climateinteractive.org et n'hésitez pas à aller voir sur euh, le site d'Albedo ou de me contacter si vous voulez avoir des informations et des conseils. Aussi pour l'utilisation d'Enroads, pour le développement d'ateliers, pour des consultations auprès d'élus ou autres, je serais ravi de vous de vous aider dans ces démarches-là et puis de vous aider à utiliser Enroads. Merci beaucoup.